On y va Oui. d'amour oui. je oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, des yeux de soleil, et le cœur, bon joueur, j'espère qu'il m'aime, hein. autant que je l'aime, et je l'aimerai, tant que je vivrai. c'est ton amoureux qui t'a écrit ça. Bon, allez, jaloux, hein. Bonne tournée, allez, bon vent, pour hein. bon, des gens comme vous. Dès que tu es près de moi, j'ai du mal à respirer tellement je suis ému. Je me souviendrai toujours de notre première rencontre. J'ai ressenti, je crois, ce que l'on appelle le coup de foudre. Ton sourire illumine mon âme et le son de ta voix est une musique bien douce à mes oreilles. Je n'ai pas le courage de te dire de vive voix combien je t'aime et combien j'ai envie de vivre avec toi pour toujours. Voilà C'est une lettre d'amour. Je vous l'avais promis, hein écouter sa lettre d'amour vous acceptez que et, et, et aussi oh ils écoutent d'amour ta lettre d'amour vous pouvez vous rapprocher oh un bébé un bébé tout neuf et on dirait qu'elle danse oui c'est vrai c'est un être poétique vous n'êtes qu'une fleurs, je l'ai belle, vous êtes la rose du petit prince et puis aussi son renard et ses 1440 couchers de soleil, elle est pure votre lettre. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. Je t'aime pour tout le temps où je n'ai pas vécu. Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud. Pour la neige qui fond, pour les premières fleurs, pour les animaux purs que l'homme ne pas. Je t'aime pour aimer. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas. Tu n'es que raison, tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûr de moi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 Ah, parfois j'ai si mal de notre éloignement, je vous voudrais là devant moi, je vous aime et vous couvre de baiser, ma lumière, mon chéri, mon amour. Vous êtes le plus beau des princes de la terre, je rêve de vous, jouer et J'aimerais beaucoup vous demander en mariage, mais sache que mon cœur il y a, est il y a une en train de. Tu n'es connu que des larmes. Ton amoureuse. Ouais, hein, ouais. Je méditais, soudain, le jardin se révèle et frappe d'un seul jet mon ardente prunelle. Je le regarde avec un plaisir éclaté, rire, fraîcheur, candeur, idylle de l'été, tous mes mains, tout me plaît. Et que si je voulais, sous ma paupière close, je pourrais voir encore le soleil et la rose. Les éblouissements, Anna de Noir. Ah mais c'est pas pour vous mesdames Oui vous tac tic tac tic tac clic tic clic tic tic tac tic tac, clic flac, tic tac tic Oh, alors ça m'a épuisé. Ah ouais, et... <rire> il y a vraiment écrit ça. Ah ça fait du bien quand on fait couette. On se sent mieux après. Hein. Et les gling, gling, c'est pas mal. Zou Allez bien bonjour chez vous. Hein. Allez Zou